Bonjour, bienvenue dans le septième jour. Donc on est prêt, on vient se mettre face au tapis. On vient poser la jambe droite devant, le pied gauche légèrement sorti. On lève les mains au ciel et on descend le dos droit. Et on tient. 1, 2, 3, 4, 5, et on revient. On fait la même chose avec le pied gauche, jambe gauche devant, jambe droite derrière, le pied légèrement sorti, le bassin face à soi, on lève les mains au ciel, et on descend le dos droit, on ne force pas, et on tient, 1, 2, 3, 4, et 5, et on revient, on va venir faire la même position, sauf qu'on va venir attraper le genou, jambe droite devant, jambe gauche en arrière, pied légèrement sorti, on tend les bras vers le ciel et on attrape le genou, le genou droit et on plie, on plie la tête vers le genou et on tient, 1, 2, 3, 4, 5, on déplie la colonne vertébrale tout doucement, on fait la même chose de l'autre côté. Jambes gauche devant, jambes droite derrière, pied légèrement sorti, bassin droit devant nous, on monte les bras vers le ciel et on vient attraper le genou gauche et on se plie sur le genou gauche et on tient 1, 2, On déroule la colonne vertébrale tout doucement et on vient se mettre jambes écartées côté latéral du tapis, pied vers l'extérieur du tapis et on va venir toucher le genou gauche, le genou droit. donc On va commencer par le 3. Donc, on lève les bras au ciel et on vient toucher le genou droit. Le pied droit, pardon. Et on tient. 1, 2, 3, 4, 5. On revint les mien vers le sel. Et on va faire la même chose avec le pied gauche. On descend et on attrape le pied gauche. Et on tient. 1, 2, 3, 4, 5. On revient les mains vers le ciel. Et on va descendre droit devant nous. On descend, on descend, on descend, on descend. On touche les mains sur le sol. On vient attraper les coudes. Et on tient. 1, 2, 1. 3, 4, 5. On vient attraper les talons et on tire. 1, 2, 3, 4, 5. On déroule la colonne vertébrale tout doucement. On met les pieds vers l'extérieur et on va descendre en DS. Les, pieds, les genoux en équerre, les mains en équerre aussi. Et on tient. Un, deux, trois, quatre, cinq. On relâche la posture, on revient, jambes fermées. Et on va faire la posture de l'arbre. On peut fermer les yeux si on veut. Bras écartés vers le ciel. Et on respire. On prend cinq grandes respirations. Une. Deux. Et 5 On vient joindre les mains vers le ciel. On vient lever un genou vers l'autre genou. Et on tire le genou vers l'arrière. Sur le côté. Et on tient. Un. Deux. 3, 4, 5, on pose le pied, on vient de poser les mains sur le côté, jambes légèrement écartées à la largeur du bassin, et on fait une pause, et on tient 5, respirations 1, 2, 3, 5 On vient joindre les mains vers le ciel. On lève un genou vers, vers l'autre genou. Le pied gauche sur le genou droit. Et on ouvre le genou gauche. Et on tient. 1, 2, 3, 4. position de récupération on nous écarte légèrement les jambes on écarte légèrement les bras et on prend cinq respirations 1 2 3 4 et 5 Jambes dans la largeur du bassin. On lève les mains au ciel. Et on se penche vers le côté droit. On doit sentir que ça tire du côté gauche. Et on tient. 1, 2, 3, 4, 5. On revient droit. Et on se penche du côté gauche. C'est à tirer du côté droit. On ne force pas. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche tout. C'est bien. On continue. On relâche, on relâche, on relâche, on relâche. Et on vient se mettre sur le tapis en lotus. Et on vient mettre ses mains en losange au-dessus de la tête. Et on tient un. À... On vers le ciel, on se penche vers le côté droit, ça tire du côté gauche, on tient la posture, 1, 2, 3, 4, 5, on revient, on se penche du côté gauche, ça tire du côté droit, et on tient la posture. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et on revient. On relâche les bras. On détend tout. Et on va venir se tourner le buste, tourner le buste vers le côté gauche. Et on tient. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. On relâche. On détend un peu la colonne. Et on va venir faire une torsion avec le buste du côté droit. La tête tournée vers l'arrière. Et on tient. 4, 5, on va ouvrir la jambe droite, le genou gauche reste plié, le talon vers le coccyx et on va refaire la torsion vers le côté gauche, tête vers l'arrière et on tient, on ouvre bien la cage thoracique. 1, 2, 3, 4, 5. On ferme la jambe droite, talon vers le coccyx. On ouvre la jambe gauche et on vient faire une torsion du côté droit, buste tourné On ouvre bien la cage thoracique. La tête tournée vers l'arrière. Et on tient. 1, 2, 3, 4, 5. On vient se mettre en planche. Et on va faire l'escalade. On ramène le genou, le genou droit vers les abdominaux. On pose, le genou gauche vers les abdominaux, on pose, le genou droit vers les abdominaux, on pose, le genou gauche vers les abdominaux, on pose, et on vient se mettre sur le tapis, bras devant soi, et on fait le bateau inversé en dernier exercice. On va venir faire une tension dans tout le corps. Levez les mains à 10 cm du sol. Levez les pieds à 10 cm du sol. Et on tient 10 secondes. Tension. 1, 2, 3. Et on relâche. Et on peut se mettre en position du cadavre. <coughs> Couché sur le dos. Bras légèrement écartés. Pomme vers le ciel. Jambes légèrement écartées. Et je prends contact avec ma respiration. J'inspire. J'expire. Mon corps se détend. Mon corps s'appuie dans le sol. Toutes les tensions se relâchent. Je peux me remercier pour cette séance. Remercier mon corps. Remercier mon esprit. Et je respire. Et plus j'expire, plus mon corps s'appuie dans le sol. Toutes les tensions se relâchent. Mon corps s'apaise, mon mental s'apaise, je peux fermer les yeux si je veux, sentir les appuis sur le sol, mon dos qui touche le sol, mes bras qui touchent le sol, mes jambes qui touche le sol et tous mes muscles se détendent petit à petit. J'inspire, j'expire. Je me sens détendu, je me sens apaisé. Je me sens bien. Relaxé. Et quand je suis bien détendue, je peux venir plier mes genoux vers le coccyx. Je peux tourner sur le côté droit. Et je me relève doucement. Merci pour cette séance.